Ça à l'automne, on se trouve pour une nouvelle bataille de guerre, et on est en trifaction, ça me paraît de présenter un intérêt supérieur à une bataille standard. On va voir si on se débrouille bien. Ok, on est en défense. Je vais partir sur D de mon côté. Ça va être dur de tenir O1 et O2 de deux factions différentes. La logique voudrait qu'on se replie sur O2 ou sur O1 à un moment ou à un autre euh, débordé par les, les adversaires. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on va pas commencer par perdre du terrain. J'ai fait beaucoup de parties avec du brouillard. Là, il n'y en a plus. C'est un peu soulageant. Même si ça veut dire que les snipers euh, bon, ils n'ont pas d'éclairage de... en face. Donc, ça devrait pas être trop gênant. Au contraire, ça va avantager nos snipers. Il faudrait pas qu'on en ait trop ou alors il faut qu'ils restent bien dans les points. Parce qu'on n'est que 12, donc si jamais il y a 4 snipers, ça pèse plus lourd sur l'équipe. Il y a déjà du monde, j'ai vu une tête. C'est quelqu'un ça ou c'est un truc du mur C'est quelqu'un. Ok, ouais. C'est bien ça, il y a du monde. Ah. Oups là. Ah Je désactivais mon papier, papier. tactile. Par contre, je viens de voir la PC. C'est dommage, je rappelle la PC comme ça. Alors du coup il y a un ennemi sur D On l'a vu Je me dis que je vais tenter des 3 des 4 je veux dire Je vais tenter des 3 On va voir ce que ça donne Il y en a un autre qui passe Il y a peut-être plus personne chez eux à perdre B4 aussi Yes il n'y a plus personne chez eux Alors ça, ça Je sais pas d'où ça vient Ah on l'a perdu avant la pc ça aurait été bien de mettre des mines alors il trace la pc ouais, c'était risque hein. je regardais devant moi et pas derrière moi euh... ça va être compliqué quand même ça hein. sent bien compliqué cette partie je me dis que je vais camper au 1 avec un sniper mais d'abord, on règle cet APC, après le motard, hop ça c'est fait, 1-1, <rire> un, un, 30 super, ah, il m'a fait trop peur, j'ai cru qu'il avait lâché une grenade On mène des mines, c'est un beau plan Ça, je valide J'atterre. Je crois que l'autre, il est au bout de là. Non, il est là GG Ah, saleté Par derrière, je sais pas s'il a fait sauter les mines Ils sont nombreux de ce côté-là Je sais pas s'il y en a un APC à eux s'il y en avait un, ce serait même pas étonnant. Ah, je croyais qu'il était mort lui. Comme il s'est accroupi, c'est plutôt rare les gens qui, comme moi, s'accroupissent quand, euh, quand ils ont besoin de tirer. Et du coup, un peu perturbant. Alors, le truc, c'est que eux, c'est vraiment super loin. Où est-ce qu'il est C'est -ce qu un allié. On a eu de la chance. Au 2, ça tombe. Ça tire pas très, pas très précisément, ça. Je préfère ça. La voiture, c'est vide. Il y a du monde. Sur le toit. Il oh. fait peur, mais il est tout mort. Hop, bonjour-toi. Ah, je déteste les gens qui prennent des antiaériens aériens pour euh, faire mitrailleuse. C'est pas du tout prévu pour. Et c'est un peu trop abusé. Mince, il est loupé. Ah, mais il est mort. Ah, c'est ballot, ça. Je vais peut-être reprendre des 4, moi. Alors, il bah, y a un autre type. Ah et ça me tire par derrière Bon l'anti aérien on dirait qu'il mitraille au hasard quand même Alors on risque de perdre le point Et notre spawn de C Malheureusement c'est dur dur dur De lire contre 24 joueurs Là on a tout le monde sur nous On peut même pas le prendre, pourquoi C'est terrible ça par contre On a on a l'autre point, on a le contrôle Je crois que c'est un bug du trifaction Wow C'était long Tout ça pour finir par un tir à la tête Alors, Ouais, ce serait bien qu'on puisse reprendre le point, super Y'a un type, aïe Au moins mon pote l'accueilli comme il faut euh, Sinon on campe au 2 comme ça il y aura tout le monde Non non non non mec tu pars pas vers B4 Sinon moi je te quitte Je te crève pas de roue parce que je suis sympa mais le... La volonté y yeah. est Sachant que les russes sont plutôt loin. Heureusement que je vise bien. Moi je dis défendre l'église c'est notre meilleure euh, option. là, Parce qu'ils vont tous les deux devoir arriver. Ils ont tous les deux un spawn loin. Alors que si on attaque on va être à nouveau séparés. Et je sens qu'un coup l'autre... On va se faire avoir. Alors, je sais pas où il est monté lui, mais. Je le vois pas. Ah, il est Oh, j'étais trop trop mauvais. Ça ne pas à ce que je revienne par ici. Je l'oublie moi aussi ce trou de temps en temps. Allez, hop, on va se cacher un peu. Il y a des gens qui me voient un peu trop. Hop. dur de regarder partout quand on est tout seul dans le point. What Il y a vraiment un mec qui me tire dessus. Hop. Par contre, deuxième fois, alors par contre, il, je sais pas exactement quelle est son arme Mais c'est un truc du genre gayware Il a tiré ses 10 balles Il a dû en rater un sacré paquet Salut toi, merci Je pense qu'il a été très surpris de me voir quand même ah. Il y a encore du monde sur le toit, j'ai vu 2 on a pris B3 je sais pas si c'est une bonne nouvelle B4 c'est à dire qu'on a des gens là bas on est plutôt bien j'aime bien ce spot je suis demeuré on va dire que c'était pour le tuer en pratique j'ai glissé Ah, je pense que c'est les US qui vont gagner Parce qu'on va avoir trop d'alliés sur B4 C'est un russe ça, il a réussi à aller jusque là Oh Je sais pas pourquoi ça a pas touché J'ai quand même bien visé Ça sent la fin malheureusement On était vraiment très peu sur le point On a deux alliés qui rentrent Ah. ah lui il est hors du point D'accord On continue à tenter Ah On va prendre le dessus Je ne vois personne par là Il y a un mec là Super GG caché le type qui est là bas On est monde là. Oh là il est mort je crois qu'il y a un type derrière l'arbre ça je sais pas comment il est pas mort hein. il y avait une grenade et moi j'ai mis beaucoup de dégâts hop Hop, ouais, ils ont eux donc ils arrivent par là. Ou un APC d'ailleurs. Ça fait beaucoup de monde quand même. Je J'ai pas besoin de ça moi. Merci auto. Ah mince Il y avait un autre que j'ai pas vu. On a un APC allié qui se déplace sur en territoire euh, risqué. Je sais pas si c'est pour tenter au 1, aïe oh. Au moins c'est des grenades ennemies qui m'ont tué. Pendant un instant j'ai eu un doute, ouais l'APC il est pas spawnable, le joueur a fait n'importe quoi. <rire> Je me suis acheté aujourd'hui un camo sur l'APC que j'ai, que j'utilise pas très fréquemment, et sur ma voiture. Alors, comment on va le surprendre lui Déjà, lui, c'est bon. Ah, il y en avait un troisième. Il y a beaucoup de monde de côté A, par contre. Un peu trop pour que ce soit normal. Alors, j'espère que si, c'est ça, lui, il va super loin. Mon avis, il va faire un peu n'importe quoi. Il va à B, c'est ridicule. Ah oh là là là, il n'y a pas que des bons joueurs. Ah oh là là, il y en avait un qui m'avait pas vu du tout. Ah non il va pas, mais bon alors je retire Quoi, ce que j'ai dit mec Par contre c'est pas forcément le meilleur truc à faire mais. Alors je sais pas si je dois détruire ces mines C'est fait pour le principe Bon on va dire qu'il y a une voiture alliée qui va Donc c'est mieux, mais c'est un russe qui a miné pour défendre les US plus ou moins Ou pour embêter les US mais non, toi tu vas pas aller là-bas. 1 contre 5 Ah oui, non, mais je suis pas un super héros quand même. Bon, c'était une chouette bataille quand même, mais. Un contre 5, je le prends mal. Alors. Ah, je me suis dépassé à la dernière minute par euh, euh, Bon il a un très bon score Un très bon ratio Moi pas mal non plus Après on a d'autres joueurs qui ont des très bons ratios Et pas tellement De ratios catastrophiques à part lui Bah ça c'est un bon ratio Après il y en a qui sont morts quelques fois ah, Oh là Un recon comme, comme prévu Et en face euh, C'est les US qui ont dominé clairement ah, et celui-là, il n'était pas très bon. <rire> voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se trouve bientôt pour une prochaine vidéo en solo, en multi ou un moment drôle sur héros généraux.